Et le clap. <rire> Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'ouverture de. la de l'OCG Box Voilà du Voilà chaînebox.fr, voilà. OCG Box. Tu connais les bails, la passion, tout ça. Bon, alors qu'est-ce qu'il y a dans cette OCG Box, Marine C'est une très bonne question parce que moi je sais pas, ça s'appelle OCG Box, je sais qu'il y, des... y a des produits. Des produits OCG. Donc... Ah, moi je voilà. pensais qu'on allait avoir des produits TCG. Alors, ça, <rire> dis-moi, qu'est-ce qu'un produit OCG, Marine c'est des produits euh, de, de, euh, qui, sont, qui sortent en Chine en fait, des produits Yu-Gi-Oh qui sortent en... Chine Enfin en Chine, en Chine. bah ben, si, Chine, OCG. En fait, les produits OCG, pour être bien clair, c'est des produits qui ne sortent pas en TCG. Le TCG ben, voilà. comprend du coup l'Europe, c'est le tout ce qui qu est produits, qu produits asiatiques. Japon, Chine, ouais, tout ça, ben, c'est ouais, bah, produits Asiatique, OCG. Bah, c'est pour ça que je le dis en fait, je présente... Le la la chaîne box OCG. Enfin, la, la box OCG box... du site chaînebox.fr. Voilà. On y arrive, on y arrive. Oui on y arrive. Eh bien vas-y. Allez c'est parti. Là la jolie petite carte. Est-ce que c'est le, de... est le pot de. Non c'est le de. Non non non plus, c'est le. le, le, le... Le pot d'extra, ça C'est extravagant celui-là, d'accord. Ex vagan ça, yes. Oh, Notre forcelle, attention, n'est pas on sait ce qu'on dirait On dirait, on dirait un, un menu. On dirait un menu, tu sais, dans les vestes oui. chinois. Oui. Euh, c'est super beau. Enfin, je... Après, oh, chinois, qui je Je vois pas bien, je sais pas. On dirait un digimon, perso, mais. Non Non, j'arrive pas à reconnaître. C'est dommage. J'ai pas la reste. Mais c'est joli. Très très très Ben ça a l'air très très très gros alors une voilà je... Je suis une chaîne box <rire> alors, là, eh bien dis donc Oh, oh merde. C'est quoi? ah oui je t'en fous je lance. oh obélisque, une box obélisque non me dis pas que alors désolé j'ai tapé dans le truc vas-y bah oui voilà voilà on va ce y a rien c'est vrai <rire> c'est suis... juste une box pour mettre des boxes dedans je pense d'accord <rire> bah non mais tu peux mais mettre des grave cartes stylé. en fait oui. c'est une boîte pour ranger des cartes avec euh, du coup obélisque ah euh... trop beau là, je, vois, le je peux l'avoir blanc le magicien et tout c'est ce qu'il y a dans le dessin animé en fait c'est ça j'espère je, que vous l'avez voyez bien voilà, voilà, peux... euh... attends attends je vais juste faire une vérif mais ouais ouais on voit pas très bien attends j'incline ça légèrement oui je trouve de gab voilà je on va mieux la voir <rire> Comme ça. Voilà. Donc oui, elle est, elle est bien vide, mais elle est très belle. Elle est bien vide, mais elle est très belle. Ça c'est très bon. Oh elle a fait plein de petits paquets. En fait c'est le cadeau de Noël de, de, de, de chaîne box. Tellement. Vas-y. C'est des sous. Ça se sent. Bah bon Bah oui. Ça se voit, on voit un petit peu à travers. On voit un petit peu à travers, du mais... papier. C'est très léger, mais... Oh Ah bon. oh, oh, putain Le magicien son J'espère qu'on les aura dans la chaîne boxe, ah, là parce qu'elles sont, sont magnifiques Celles-ci sont magnifiques C'est la boxe au c'est pas la chaîne box. Hein. Celles-ci sont magnifiques Encore Je vais avoir quoi faire ensuite sinon Alors là, c'est des transparentes Non non? Non, oui. regarde, il y, y a des petits, y a des petits oui, euh, mais, logos oui, autour. Oui, il y a des petits logos autour, mais elles sont transparentes, il n'y a pas un fond noir. Non, oui, euh, par contre. Donc c'est des petits motifs. Euh, J'ai envie de dire. Euh, je comme sais, des l'impression. Je, je sais traduire. Oui, bien sûr. Il y a écrit. Sharon est la meilleure. Ah, bah, tu vois, si c'est écrit en égyptien. Ça, c'est lourd. C'est lourd. Ça a très Le jeu switch <rire> non, non. Oh merde Mais j'ai pas de carte suffisamment de valeur pour mettre là dedans moi <rire> C'est un présentoir eh, peut-être que là dedans tu auras peut-être une euh, Yu-Gi-Oh et tout là. Oui oui non mais peut-être que là-dedans tu auras une carte qui vaut un million d'euros oh, On sait jamais euh... Des, des, des contours cadres pour mettre attention. Oui c'est un cadre oh qui fait le contour ouais. C'est super beau stylé. Tu mets ta carte préférée dedans t'es pas obligé de mettre une carte de valeur On va tu devoir acheter une... une vitrine Non, mais Tu, tu peux, dedans, tu peux mettre chose. une carte de que t'aimes beaucoup Non mais merci j'étais au cours Que j'avais le droit de mettre ce que je voulais Si, as, si tu as rat en ghost <rire> Tu le mets dedans et voilà Ah ça c'est pour après Au moins qu'on les ouvre pas mais euh... <rire> Oh mince Quoi oh. déjà les prismatiques godes Oh... Moi ce que j'adore c'est ça. Euh, mais voilà. Ah, tu fais ce que tu veux, c'est ta box. Tu fais ce ouais, que tu veux. Ça... Tu fais ce oui, que tu si, veux. Ah non, t'es pas obligé. Ah, ça c'est un deck. Ça c'est un deck. <rire> un ah C'est un deck roche duel. Oh non, c'est pas un deck roche duel. C'est ah, trop stylé. Bah, ça par contre je l'ouvre pas. <rire> Parce que je saurais pas jouer en japonais. C'est quoi joué, comme deck <rire> Bon, J'en connais fait. pas du tout la bestiole qui est devant. Bah, bah est de de l'OCG en même temps. Ouais non mais c'est d'accord mais euh, à l'arrière il y a des espèces de symboles. <rire> <rire> je crois que c'est les mêmes qui avaient euh, là, là là il y a des petits symboles. Putain non trucs... mais je connais vraiment pas cet archétype. C'est la première fois que je vois ça. Tout, ça dit... Un dragon en feu avec euh, un dragon en feu avec une épée quoi c'est euh, ok bon, bon voilà. Exactement... Alors ça c'est un parfum. Dior. Oh de Koulibo. Oh, oh bah tiens, on un presque <rire> une boîte de farfa. C'est quoi C'est une sorte d'édition spéciale. Hein, Selection 10, mais là c'est des produits que je ne connais pas du tout, donc je les découvre en même temps que toi. Hein. Oh là là. Oh, c'est con que ce soit tout écrit hein en quoi en chinois ou en japonais Enfin bah, en japonais. Ouais. Parce que il y aurait un petit mot en anglais, je voir mais y'a rien mais bah déjà de, dessus dessus tu as tu as cet archétype là je sais plus son nom <rire> mais qui me parle je sais plus c'est quoi le nom de celui-ci Mais si si c'est dedans dedans t'as des boosters Moi je... Bah, je pense je... Hein. non bah non Mais là c'est on dirait une édition spéciale Non c'est un parfum ou de Kuribo c'est le numéro 10 de Chanel <rire> En fait pour faire ce parfum là ils prennent plein de Kuribos Oh ah non press... C'est heureux ce que tu dis Alors je veux pas dire mais ça ça c'est Oh. oh, attends, c'est une pochette avec une... Ah, oh, un, je croyais que c'était un, un, un tapis, moi, dedans. Un playmate dedans. Sors-le sort le, sous la caméra. Putain, attends je vais t'aider. Vas-y, tire le bout. Ah non, on va, on va y aller doucement, on va pas la dire. Voilà. C'est rose Oh, mon Dieu. Oh, oh mon les Dieu. bah oui C'est euh, le cerisier, non Celle-là Je sais plus, c'est cerisier. Le... Ah, tu crois que c'est une entrape La carte, oui. Mais c'est pas une entrape. Mais si. Non c'est qui Je sais plus mais c'est pas une trap Voilà il sait pas mais il me dit que c'est pas ce que je pense que c'est. si c'est une entrap, my bad. Mais je sais pas si elle c'est une trap Mais les entrap c'est des fentes. Floraison de cendres sur les yeux. Mais non, pas H. Je sais pas, faudra jouer dans mon deck à avec Je trouve ça trop stylé en fait en japonais. C'est écrit yu oui mais en lieu japonais oui, en dessous C'est ce que je dis c'est écrit yu oh Mais non mais là c'est pas écrit Yu-Gi-Oh Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh Yu-Gi-Oh! Yu -Oh, yu -Oh. Ah tu sais lire en japonais Oui, ah. figure-toi. Bon, bah, voilà. Il faut le <rire> toujours, oui. Mais après le reste, ça les mes attentions. Je sais pas, il y a quoi Après il y a une autre boîte Bah ouvre le c'est pas, là, on va <rire> j'ai acheté Il <rire> y a une boîte ça dans, une boîte, dans une boîte. Euh. d'autres nope. Il existe dedans Attends je vais essayer de le déveriner. Ah tu veux ouvrir les boosters du coup Bah ouais faut que faire je fais de gamme Bien. Alors, du coup, alors du coup on va faire la récapitulation, récapitulation. La, récap... <rire> la récap on va récapituler tout ce qu'on tu as eu du coup dans cette box oui, au cg pas, hein. voilà. alors du coup deux prismatiques god box spécial pack deux boosters donc croche duel, Rush duel donc le, euh, un cadre pour mettre votre carte on, je, je, je sais pas si on voit en fait si si c'est bon euh, un cadre pour votre du coup pour mettre votre carte euh, bah, favorite ou rare hein, ou qui cote le plus un deck un structure deck alors je pense que c'est parce que c'est un exclusif au CG sûrement que je ouais, ne connais il y a des pas chances, ouais. mais vous, vous n'hésitez pas vous me dites dans les commentaires c'est quoi comme deck non il date de 2014 donc euh, non je, je franchement non il y a quoi comme carte on reconnaît pas une là dedans euh, j'ai l'impression d'en voir non, même pas, j'ai l'impression qu'il y en a un, c'est un aile noire mais je dois dire une connerie donc euh, Je vois très mal, donc non, non franchement je vois pas du tout Donc voilà, ça, bah bon, on sait pas ce que c'est Tu veux l'ouvrir Tu veux Mais grave, je veux savoir ce qu'il y a dedans Ok, bah ça, des slives magicien pas. sombre Des slives pas magicien Notre Not for sale Donc euh... Ça eh pas bah on grave. va l'ouvrir aussi ça Non bah non, ça va <rire> je... Oh bah vas-y bon C'était produit après tout Et euh, faut pas oublier aussi, le magnifique tapis Et oui. Le magnifique tapis. Je veux voir ce qu'il y a. Ah oui, il y en a plusieurs. Ah c'est une... Oh une enveloppe et une autre enveloppe. Ah d'accord. C'est <rire> qu'il y avait une enveloppe et une carte, tu sais, pour sauter le. Ok. Mais, mais c'est grave beau. Bon tu vas ouvrir quoi du coup en premier Allez, choisis. Bah écoute, euh, essaye d'enlever le plastique de ça. J'ai balancé le ciseau au bout. Bon bah attends, je vais le faire. <rire> attends, je vais rechercher le ciseau. <rire> c'est bon, je <rire> Il y en a un, il est super content qu'il y ait de nouveaux cartons. Ah, bah oui, tu lui donnes. Tu sais qu'elle fait la goutte Vas-y, alors ouvre nous ça. Mets-toi bien. Ouais, t'es bien mis, t'inquiète. Ok, alors on peut... Du coup, si c'est des boosters, mais j'ai rien j'ai bien l'impression que c'est des boosters. Des boosters de quoi What Eve eh, là, c'est pas nos éditions spéciales à nous, il y a trois boosters dedans. <rire> mais what En plus, ils sont bien stylés. regarder. Et pour info, les gens, c'est de l'OCG. Mais je ah, le redis, fait, je suis désolé, mais what Non oh. et pour pour moi en fait, il faudrait faire une deuxième vidéo ouverture en fait. Mais je sais pas si je vais les ouvrir en fait. Ça, ça me servira à quoi d'avoir autant de cartes en, en Pour moi, rien en fait. Moi, honnêtement peux ouais, en ouvrir un pour la curiosité, voir des jolies cartes. Si tu veux. Et les autres, Du, coup, les du coup, un booster de chaque truc, et l'autre, tu le gardes, c'est ça Ouais, la limite, on fait ça. Bon, ça marche. Je peux ouvrir le du duel et je peux laisser deux autres. <rire> D'accord. Par contre, <rire> choisis bien le prismatique. T'as une chance sur d'avoir une prisma dedans. Ah bon Oui. Une ghost. D'accord. Et elle ira là-dedans. <rire> bon, je dire, oui, mais... <rire> si je veux oui, Si je l'ai Ok ça marche, bah vas-y commence, fais okay. ton ouverture. Attends, on va regarder le meilleur pour la fin <rire> Enfin si c'est le meilleur je pense. Hein. En fait dedans t'as les, les vieux je crois, si j'ai pas de bêtises c'est dans les prismatiques. Ouais les prismatiques Godbox, c'est ça C'est vieux ce truc là il me semble. Soit c'est pas encore sorti, soit c'est vieux, je sais plus. Là, je t'avoue, euh, je confonds avec la ghost. Euh... Bon, la rien sera un peu méchant. Je m'en t'en es Oui, oui, mais bon. Quand même. En fait. Alors... Le petit arrière... C'est différent, alors ça fait plaisir déjà. Alors... Euh, ah, faudra que tu lèves un peu plus, je pense. Ouais, voilà. Bah, très bien. connu. Euh, voilà. <rire> ah, ouais. ça c'est Perpétua, je crois. Euh, euh, euh, euh, T'as euh, vu son effet <rire> je l'ai en français. C'est valeur du temps ça Oui, c'est valeur du okay. temps. Ok. Oh, je sais pas ce que c'est. C'est <rire> une carte. Effectivement, une effectivement. autre mm -hmm. carte. Une carte magie continue, okay. ok. Alors, ça, je connais aussi. Ils ont encore des rares. Mais je me rappelle plus. Donc, ça doit être du jeu, du coup. <rire> Mais elle est jolie aussi, celle-là. Ok. Ouais, ça doit être des vieux trucs, du coup, sélection 10. Bon, bah, je vais ouvrir le roche duel, moi. Ah je sais pas comment l'ouvrir sans, sans la c stylé. Ah les trucs OCG sont pas faits pour s'ouvrir comme, comme un TCG malheureusement. Ouais, c comme ça. Pas entièrement. Ah oh, oui moi je suis pas d'accord. Ah, tu peux pas l'ouvrir autrement en fait en Mais haut. Moi j'ai réussi à l'ouvrir autrement. Je te laisse faire du coup. Tu l'as explosé quoi, donc autant oh, je exploser, que exploser, je... oh, moi, elle mieux fallu du coup, que je aurait fallu que le coupe hein oh. Parce que moi je l'ai gardé pour le mettre dans le cadre du coup sur... D'accord, vas fais comme <rire> C'est ce que je fais, alors du coup, le oh, bébé ouais, non, dragon C'est de la triche lui, il a des cartes connues <rire> Ça c'est une carte terrain, alors je ne sais pas ça pourrait être laquelle Alors je ne connais pas du tout, quel, quel monstre il fait à 1300, 400, je ne sais pas Peut-être un nouveau monstre du Roche Duel, mais ça me dit rien Ouais. Pareil, je connais pas du tout le Rush Duel. Le problème, c'est que c'est, je connais pas. Et oh. j'aime vraiment le Rush Duel. Alors, je, je sais pas non plus qui c'est. Mais ouais, voilà. En fait, je vais, je vais dire pourquoi, c'est que genre vraiment l'Artwork oui. est plus grand que sur une carte classique, et je trouve ça beaucoup mieux. Euh, je, je, je parle esthétiquement. Ouais ouais. Puis euh, t'as pas compté le nombre d'étoiles, c'est simplifié, c'est écrit trop à gauche. C'est écrit directement les étoiles. Ah oui, ça ah oui Et toi, t'as du mal avec les. Non, les pas vous. <rire> Pourquoi <rire> je <peux rire> suis à avoir compté euh, Tu vas voir. Les lignes ça a été toute une histoire. <rire> bah, y'a pas les folles sur les lignes donc tu vois. Bah, ouais, mais y'a des chiffres. Ouais. Ça s'arrête à 4, <rire> enfin 5, 6. Oui, bah oui. Visiblement, la link. <rire> la ligne 8. La ligne 8. Bah alors, on galère Oui. <rire> oui, je galère. <rire> Merci. J'aurais bien pris mon portable pour faire des recherches sur le Prismatic God, mais il est en train de filmer. Voilà. Non, parce que j'ai pas le souvenir du tout des Prismatic God Box. Vas-y, vas vas Alors, diffusion. Je connais pas. Moi non, non plus. J'ai déjà dû voir ça qui parle, mais. Bah, je me demande si c'est pas euh, Trap sans fond, mais qui est chelou. mais... Oh putain, oui, carrément bizarre, il brille ou c'est moi Ah, on a une espèce de rayure dessus. Tu vois Vas-y, tourne-là dans le sens, le moi, sont tous les histoires. A moins qu'ils soient tous pseudo-observent. Ouais, ils ont tous une, une espèce de quadrillage dessus. Ouais, oh, dirait qu'il y a des cases. Il bon. y a même. Euh... Ouais, je sais pas, des trucs bizarres dessus. Ouais, c'est <rire> des prismatics... <rire> Je pense que c'est ce que c'est prismatics... Oh elle avec les étoiles a dessus, j'ai trop cru. <rire> mais, mais on dirait comme Tu sais, sur les billets les trucs. Les... Oui oui, je vois les trucs vraiment que sur les billets. Et oh, oh, oh, elle est trop belle. Oh, ça dit un petit zoom. <rires> Aussi, elle est... Grave, est trop belle. C'est quoi ça C'est avec les trois dragons blancs Ben tous... c'est pas seulement les trois dragons blancs. Il y a le soldat du lustre noir dessus. Bah, oui, c'est ça. En plus. Donc euh, je sais pas. Ah, Celle-ci, je ne la connais pas non plus. Là, j'ai eu que de des produits que je ne connais pas. La seule que je connais, c'est Bébé Dragon. Ah ouais <rire> <rire> Donc voilà. Ça, je je Si, ça, c'est des, si, des fusions. Mais si Je dis, pas... dis peut-être une conogne. il me semble que c'est celle-là qui permet de, oh, de... récupérer les, les monstres qui ont été ici pour... Non Pour les fusions, en fait, tu récupères les, les matériels et tu, tu vires ton invoque. Voilà. Il euh, y avait quelque chose d'autre, Non, tu les trois. Donc voilà. Ok, bah voilà, hein. ouais, c'est le... le cas de le dire. C'est euh, beau surtout en fait. C'est beau mais comme on comprend rien, c'est dommage. Ouais. Moi, j'ai pas vraiment d'argument, le seul truc que j'ai à dire c'est que franchement, c'est des produits magnifiques. Oui, voilà, Le problème c'est que même si je connais pas, je veux dire, je, ça je connais pas, ça m'empêche pas de trouver la, la, la, la, le deck magnifique, ah, tu vois. Stylé. Bon. Euh, le rush duel, bon, c'est à part il y a beaucoup qui même pas. Moi je trouve ça cool. J'aimerais bien que ça arrive en France, mais j'ai peur que ça arrive en France et en place le speed duel. Donc voilà, là, ça. parce que moi j'aime bien le speed duel. Ça t'as tellement de boosters là-dedans, c'est juste dingue quoi. Je sais pas là, ce que c'est, oui. mais la 2014, donc euh, voilà. Mais euh, sélection 10, euh, je pense pas qu'il y ait eu des trucs sélection en France. Et il euh, faut pas oublier ton tapis aussi qui est super ah, beau. Oui. Donc euh, bon, pour moi, t'as eu des super trucs. Et j'aime bien franchement ce petit truc là, ça ouais. fait son ouais. effet pour moi. Carrément. T'as vraiment l'impression d'être au Japon, d'arriver... Euh, tu sais qu'ils font souvent des offrandes et des cadeaux, et euh, je trouve ça rigolo. Avec des petites enveloppes et ce genre de trucs. Donc voilà. Moi, pour moi, c'est des produits géniaux. Quoi. Puis ça, oui, pour moi, je pense que ça doit être pour ranger soit des decks, soit des, des, des, des cartes, mais... Euh, ouais, bah oui. Là, je dirais des decks. Tu peux mettre des decks dedans. Ouais, des boxes, hein. Tu les ranges et comme ça, ils sont à la brille. Et en plus, c'est du carton, mais c'est pas du carton de merde, c'est ouais, ouais, vraiment un joli carton. carton. Puis euh, je veux dire voilà, c'est du produit... Euh... C'est C'est hein. du produit Konami. Voilà, je dis ça parce qu'il y en a beaucoup qui, qui eux, la chaîne box, mais si, c'est des produits Konami, officiels Konami. Tu as le, ah bah oui, oui, dans la chaîne box, oui. tu n'as pas que des produits, mais là c'est que du, du Konami. Bah là, oui, là tu, je, je, je, pas eu, je vois pas si tu eu un autre truc. Bah si, après, le, peut-être les sleeves encore, mais, mais voilà, enfin, on peut chipoter pour des hein. Et <rire> Bah non La délicatesse. Ah, le cadre, aussi peut-être. Euh, bon. ouais, J'ai oublié le cadre mais ouais. c'est cool. Moi ça aurait été la mienne je pense, j'aurais mis mon dragon noir aux yeux rouges. Non. non. Il y en a qui est super beau ça. Bon, mais en tout cas merci à vous d'avoir suivi l'ouverture de cette mmh. OCG box. On oui. remercie surtout Marine du coup qui va dire aller. On l'ouvre pour vous. Elle vous montre ses produits donc vous pouvez euh, bah, lui dire qu'elle est gentille même si c'est faux. Pensez au pouce bleu à vous abonner tout ce qui s'ensuit. Non mais je plaisante mais c'est pour la blague une crête de nez de nez C'est pas une crête de nez Une crête de nez C'est pas une crête de nez Mais ça je vais le couper <rire> Allez non t'as vraiment une... rien, rien à faire. de payer le... le... Du bof, c'est ça, après tu te tais, tu es esclave de la société. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, pensez au pouce bleu, à vous abonner, tout est quanti. Est ça qu'on dit tout est, quanti. Tout est quanti. Salut à tous